Bien Bonjour Hubert, mais c'est la troisième vidéo déjà. Bonjour, bonjour a trois pas vidéos, vite. tout ça pas passe vite. vite hein. Oui, ça passe vite. Euh, ici, on va parler du vocabulaire, le vocabulaire autour du marketing digital. D'ailleurs, on pourrait d'ailleurs faire tout un, un blabla sur digital et numérique. Hein. Ici, on va utiliser digital parce que tout bêtement, c'est l'usage. C'est pas que ça nous plaise, c'est pas qu'on trouve ça bien c'est simplement que c'est l'usage, même si c'est un mot qui est passé par l'anglais et qui vient du latin et qui effectivement signifie les doigts parce qu'on compte sur ses doigts. Est-ce est que tu sais, Yann, combien cette vidéo va avoir de reach euh, Non, je ne sais pas, non. C'est quoi un reach euh, Voilà, c'est des questions qu'on va se poser, alors... On dit « rich » parce que c'est l'usage dans le marketing digital de parler de « rich », de parler de CPC, de parler euh, de oui, oui. CPM, de parler d'un tas de jargon absolument jargon, euh, incroyable, incroyable, incroyable. Mais derrière ça, euh, les concepts sont extrêmement simples. Notre ligne directrice, c'est de vous simplifier le plus possible ce jargon. On est obligé de l'utiliser, sans ça on serait hors marché, ah, oui. mais on essaye le plus possible de l'expliciter, de le traduire, on essaie, quand il y a un terme anglais, on vous le met en français aussi. Mais non, si l'usage, c'est le terme anglais, on utilisera le terme anglais. Vous verrez, des fois, d'ailleurs, on utilise des termes franglais qui n'ont aucune signification en français, mais aucune signification en anglais non plus, parce que les anglais utilisent d'autres termes. Donc, euh, voilà, on va essayer de déjargonner pour vous expliquer, et puis surtout de fournir des lexiques, euh, qui explicite euh, tous ces mots, comme ça, si vous avez un doute, si vous ne comprenez pas, hop vous allez au, au bout du bouquin et vous trouvez la solution. Et c'est vrai que là, un livre est plus utile qu'Internet, parce qu'en cherchant un mot sur Internet, même sur Wikipédia ou même sur un, un moteur spécialisé, vous allez avoir des exceptions du mot qui ne sont pas celles que le métier, la profession. Encore une fois, rappelons-le, on est vraiment ancré dans les fonctions, dans les métiers, dans la profession marketing digital en France. Eh bien, en France, on utilise un mot spécial pour dire quelque chose. Et vous allez avoir beaucoup de mal à le retrouver ouais. sur Internet. Et, et là, il est dans notre lexique, ce qui va vous faciliter ouais. la tâche. Donc, Alors, pour les gens qui ne sont pas des experts en digital, et qui sont d'ailleurs nos, nos audiences privilégiées, notre audience privilégiée. voilà, euh, ne craignez rien. Euh, de toute façon, même les experts rament avec le vocabulaire dans le domaine digital. Donc, ne vous faites pas de soucis, ne faites pas de complexes, apprenez les choses une après l'autre, et s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, il y a un lexique qui vient vous l'expliquer, et tout est explicité dans le livre. Donc, Et puis si vous êtes déjà même un expert chevronné dans le domaine du digital, ce n'est pas grave, parce qu'on a tous besoin d'une remise à niveau, on a tous besoin de redéfinir les termes qu'on utilise, des fois, pas toujours, sans savoir ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, c'est un livre pour vous, qui va expliciter les choses de façon claire, nette et précise.